L'investissement immobilier locatif à crédit, c'est génial. Ça permet de s'enrichir avec l'argent des autres. Et en plus, c'est passif. C'est-à-dire que ça permet de toucher des revenus sans rien faire. Le problème, c'est que ça ne se passe pas toujours comme ça. Bonjour, c'est Pierre Beaumont. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème sur lequel je vous propose que nous réfléchissions est comment avoir un immobilier des revenus réellement passifs. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, soyez les bienvenus parmi nous et pour être notifié des prochaines vidéos que je sortirai de manière générale sur les thèmes de l'économie, du patrimoine et de la finance, c'est simple, il suffit pour ça de passer la souris sur l'icône vert et bleu qui est ici donc en bas à droite et la cloche d'abonnement apparaîtra. Vous pouvez pour avoir des informations plus poussées sur l'ensemble de ces sujets, soit vous inscrire à mon blog. Soit vous abonner à la newsletter, soit, et c'est encore mieux, faire les deux. Je vous conseille d'ailleurs de faire les deux. Sur Internet, il n'est question concernant l'immobilier locatif que de revenus passifs. Passif, ça veut dire qu'une fois l'investissement réalisé, ça tourne tout seul. Autrement, les mots n'ont pas véritablement de sens. Et d'ailleurs, si vous êtes vous-même investisseur immobilier, vous savez que il n'y a jamais de locataire qui ne paie pas leur loyer, il n'y a jamais de locataire indélicat, qui ne veulent pas partir alors même qu'ils ont arrêté de payer les loyers, il n'a jamais de travaux imprévus, il n'a jamais de dépenses imprévues et il n'y a jamais de travaux à organiser dans l'urgence. Donc effectivement, dans ce monde idéal, l'investissement immobilier classique, donc dans l'immobilier physique direct, c'est bien une source de revenus passifs. Le problème, c'est que personnellement je ne l'ai jamais rencontré. Et je suppose que vous-même, ce que je suis en train de vous décrire, vous ne l'avez malheureusement pas expérimenté de cette manière. Pourtant, l'immobilier réellement passif, ça existe et c'est d'ailleurs ce dont je vais vous entretenir dans cette vidéo. Alors quand on réfléchit aux conditions qui feraient que de l'immobilier soit réellement passif, on arrive vite à la conclusion qu'il n'y a que deux possibilités à cela. Première solution. On fait du locatif, mais de manière indirecte. Donc en général, ce sont des solutions mutualisées. Soit alors on fait de l'immobilier, y compris en direct, mais sans faire de locatif. À part ça, ben, il n'y a pas d'autres possibilités. C'est déjà bien. Deux possibilités, ça permet d'avancer. Commençons par l'investissement immobilier locatif, mais indirect. Eh bien, ça consiste à investir à travers une société. Il y a deux types de sociétés qui permettent cela. Il y a euh, un, un type particulier de société civile qui s'appelle les sociétés civiles de placement immobilier, ben, ces sociétés collectent l'épargne d'un grand nombre d'investisseurs et avec cette épargne, elles achètent massivement de l'immobilier qui en l'occurrence est de l'immobilier professionnel, d'une part pour des questions de niveau de rendement, euh, pour également des questions de, de pérennité euh, du, du, du, lo, du locataire. Et eh bien, cet immobilier génère des loyers qui sont répartis au prorata, enfin, répartis entre les investisseurs au prorata de leur participation dans le capital global de la société, autrement dit, dans le rapport entre l'argent qu'ils ont apporté et la totalité du patrimoine que la société a constitué avec l'argent de tous les investisseurs. Donc les SCPI, c'est pas nouveau, ça existe depuis des, des dizaines d'années, euh, ça a fait ses preuves. On a, au fil du, au fil de, du temps, euh, on a été amené à constater par l'expérience certaines faiblesses auxquelles on a, on a remédié. Donc aujourd'hui, c'est une manière d'investir dans l'immobilier d'investir tout court qui est, qui fait partie des manières les plus sûres. Alors les plus sûres, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro risque, puisqu'en matière d'investissement, il n'y a jamais zéro risque, même pour les investissements ou les placements qui sont décrétés sans risque. Bon, cela dit, on comprend bien que quand on investit dans un, un très grand patrimoine immobilier, donc qui comporte des dizaines ou des centaines de biens immobiliers, on n'est pas exposé au risque locatif, ou en tout cas on l'est d'une manière purement statistique, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre la proportion de biens qui ne seront pas loués, c'est toujours la même, elle est très marginale, elle est en général inférieure à 5% des biens. Donc ça permet d'avoir une véritable visibilité sur le revenu locatif que l'on va avoir. On comprend aussi que ce type d'organisation est forcément géré par des professionnels et que nous, investisseurs, tout ce que l'on fait, c'est d'apporter notre argent et on s'occupe véritablement de rien. Donc on est bien dans de l'immobilier totalement passif. La seule chose que l'on est à faire, c'est du point de vue fiscal, c'est-à-dire qu'en fin d'année, quand on déclare nos revenus, il faut déclarer les revenus. Il y a un imprimé spécial pour ça, qui est le 2044. Il faut déclarer les revenus qu'on a eu par cette activité de placement dans l'immobilier professionnel à travers des structures qui s'appellent DSCPI. Du point de vue fiscal, c'est fiscalisé comme l'immobilier en direct. Donc de ce point de vue, c'est ni mieux ni moins bien. En tout cas, par rapport à l'objectif qui est... Du moins dans cette vidéo, euh, d'obtenir des revenus passifs, là c'est carton plein, euh, c'est totalement passif. Pour ce qui est des, pour ce qui est des, des rendements, là aussi c'est intéressant parce que les chiffres qu'on a actuellement, euh, c'était un peu différent dans les années passées. Euh, bon, ça dépend bien sûr de l'ensemble des paramètres de l'économie. Depuis plusieurs, plusieurs années, les rendements que l'on a sur ce type d'opération, d'investissement, c'est entre 4 et 5% par an net. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans l'immobilier locatif en direct classique où on vous dit, ouais, moi j'ai du 10% par an. Ok, t'as dit 10% par an, mais tu oublies de me parler de tes frais. Alors, entre euh, les frais de gestion, agence immobilière, garantie, euh, enfin, assurance garantie des loyers, euh, taxes foncières, euh, les frais de ceci, les frais de cela, euh, d'entretien, de réparation, de machin, euh, finalement, euh, tes 10%, ils deviennent 4 quand tout va bien, euh, voire euh, moins. Et puis, une fois qu'on a appliqué la fiscalité, tu as deux. Bon, euh, là, on est à 4,5. Enfin, entre 4 et 5. Euh, net. Euh, bien sûr, il faudra appliquer la fiscalité. Donc, on voit bien que, dans le pire des cas, pour ce, par, pour ce type d'investissement, on va avoir une performance qui va être au moins aussi bonne que dans l'investissement classique, du moins quand on est capable de faire les véritables comptes de ce qu'est la performance de notre investissement classique. Sauf que, Là, c'est véritablement sans effort et sans souci. Il faut ajouter une précision intéressante, qui est relativement récente, qui remonte à quelques années, c'est que maintenant, euh, il y a de plus en plus de SCPI qui investissent, donc des SCPI françaises, hein, faites pour des épargnants français, des sociétés françaises, euh, euh, avec euh, le label de l'AMF, euh, donc des SCPI qui investissent, non pas en France, mais à l'étranger toujours sur le même type d'opération bon. euh, alors ces opérations par parenthèse donc je vous ai pas dit c'est du bureau, du commerce, du centre commercial et puis ça, petit à petit ça s'est étendu donc c'est également euh, des établissements médicaux des établissements pour loger des étudiants des, des personnes âgées, des hôtels euh, des, euh, des plateformes logistiques qui est une activité qui se développe beaucoup avec euh, le e-commerce e donc on voit que les activités euh, commerciales que servent à abriter les, les, les locaux dans lesquels investissent ces pays, en fait ne cessent cesse de s'étendre et de, de s'adapter évidemment à l'évolution de, de, de, de l'économie. Alors maintenant, euh, j'en reviens, je ferme la parenthèse, et j'en reviens à ce que je disais sur les localisations géographiques de ces opérations. Elles se font maintenant, ça reste minoritaire, mais c'est quand même de plus en plus fréquent à l'étranger. Ce qui ne change guère le rendement net, donc je vous parlais de 4 à 5%, on est toujours dans cette fourchette-là, peut-être un petit peu plus qu'en France, mais enfin, c'est pas là l'aspect fondamental. L'aspect fondamental, c'est que du point de vue fiscal, en général, ou très souvent, il y a des conventions entre le pays d'investissement et la France, et ces conventions stipulent que la fiscalité qui s'applique est celle du pays d'investissement. Et, je vous le donne à mille, cette fiscalité est évidemment beaucoup plus sympathique quand il s'agit de l'Allemagne, de l'Irlande ou de la Grande-Bretagne, pour ne citer que que quand il s'agit de la France. Et les conventions prévoient que dès lors que le bien, enfin, le parc immobilier est fiscalisé dans le pays, donc, le pays voisin, enfin le pays étranger, il ne le sera pas une deuxième fois en France. En, fait, ça, en pratique, c'est toujours un peu plus compliqué que ça, mais ça revient à ça. Donc finalement, on va se trouver avec une fiscalité qui est beaucoup plus faible que celle qu'on aura en France. Et donc un rendement après impôt, ce qui est la vraie mesure finalement, de tout investissement, de rendement net après impôt, qu'il a par rapport à une opération classique d'investissement immobilier en direct faite en France, là ça n'a plus rien à voir, parce que si vous avez du 4,5% net après impôt, eh bien ça vous doit dire que pour avoir la même chose en France pour un contribuable dire, moyen, il faudrait avoir du 9% net, c'est-à-dire après les frais, donc on voit que c'est quand même assez chimérique, et que pour avoir ce type de rendement véritablement très important en France, il faut être dans, dans des cas particuliers, donc euh, très clairement euh, avoir des loyers qui sont plus exactement des, des, des prix de revient à immobilier qui va être spécialement faible par rapport au niveau des loyers, donc quelque part on est hors norme, et si on est hors norme, attention, attention loup. Euh, et euh, ben, clairement euh, là ce, la solution euh, investissement euh, par les CPI fait vraiment la différence, aussi bien pour l'aspect passivité, qui est aujourd'hui notre, notre but, le centre de notre réflexion, et également pour l'aspect performance tout court. Le, la deuxième solution, qui est dans la même veine, donc c'est toujours de l'immobilier locatif, mais de manière indirecte, euh, c'est ce qu'on appelle, enfin ce sont des parts de ce qu'on appelle des sociétés d'investissement immobilier cotées, et plus vulgairement, habituellement, on, on parle tout simplement des foncières cotées. Le modèle économique est le même que pour les SCPI. Donc là encore, l'argent des investisseurs est investi dans de l'immobilier professionnel qui est, qui est le même. Euh, la différence au niveau euh, de, de ce modèle économique, c'est qu'on est sur des parcs immobiliers qui sont encore plus importants que dans les SCPI. Autrement dit, pour chiffrer les choses, dans les SCPI, le, les parcs immobiliers se mesurent en centaines de millions d'euros. Bon, quelquefois au départ de la CPI on est en, en dizaines de millions euh, mais c'est provisoire euh, le, la, la maille normale c'est la centaine de millions enfin les centaines de millions et un certain nombre de la CPI font un milliard ou plusieurs milliards d'euros du côté des sociétés foncières cotées euh, on est très rarement sur des, euh, des, euh, des capitaux donc des patrimoines qui sont euh, inférieurs à quelques milliards d'euros ce sont les petites qui font quelques milliards d'euros les grosses ont des, des dizaines de milliards d'euros. Donc on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est au moins dix fois plus gros. Mais fondamentalement, ça, marge, ça marche pareil. L'autre différence, c'est que quand on parle de sociétés cotées, ça veut dire qu'elles sont cotées en bourse. Donc ce qu'on achète en tant qu'investisseur, ce ne sont pas des parts d'une société civile, comme c'est le cas pour les CPI, ce sont des parts d'une société anonyme, donc d'une société, donc des parts qui s'échangent, sur les marchés boursiers et ça a une grande conséquence au niveau de la liquidité puisque tout ce qui est action est d'une liquidité parfaite, du moins sur les, sur les grands marchés, c'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter une part, on va dire on va citer une, une société très connue dans ce domaine qui s'appelle qui Unibuy, enfin, maintenant c'est URW, Unibuy Rodanco Westfield, euh, on peut acheter X parts de cette société le matin à 10 h les revendre à 10h15, euh, en racheter encore à, à 10h50, revendre à 14h, etc. Euh, tandis que pour les CPI, évidemment, on est sur des choses qui sont... Enfin, je ne pas dans, dans le détail, je ne je fais pas de cours sur les CPI. On est sur des choses qui sont plus lourdes, euh, c'est normalement liquide, dans, dans les périodes normales, c'est-à-dire où il y a, y a un flux d'acheteurs et de vendeurs, euh, mais euh, les délais, ce n'est pas quelques minutes, ou la seconde, euh, c'est plutôt... Euh, 15 jours en mois, voilà. Donc ça c'est une première différence. La deuxième différence, elle est fiscale, puisque dans le cas des sociétés d'investissement cotées, ce sont des valeurs mobilières, donc elles sont imposées au prélèvement forfaitaire unique, donc le fameux PFU qui est forfaitairement de 30% et ça englobe tout. Donc on voit là aussi que pour la plupart des investisseurs, la plupart des ménages, euh, ce prélèvement forfaitaire unique va être plutôt plus favorable que l'imposition de droits communs immobiliers qu'on enfin, qu appelle le, le, le bénéfice foncier, euh, qui s'applique au SCPI, euh, qui lui va cumuler le taux marginal d'imposition de l'investisseur, plus toujours la, les prélèvements sociaux à 17,2%, euh, ce qui fait qu'on sera fréquemment à des impositions de type 50% global sur les parts de SCPI, alors que sur les euh, sociétés immobilières euh, d'investissement cotées, on sera pas au-delà de 30%, et ce que je dis là s'applique également sur la partie plus-value. Donc, euh, quand on regarde de ce côté-là, pour l'instant, c'est à chaque fois, c'est avantage aux sociétés d'investissement immobilier cotées par rapport aux SCPI. Cela dit, il n'y a, a pas que des avantages. Euh, il peut aussi y avoir des choses qui sont plutôt un inconvénient, c'est en ce qui concerne la valorisation, on va dire la stabilité de la valeur départ. Dans le cas des SCPI, euh, la stabilité est très très grande, euh, ce n'est pas, euh, pas flat euh, dans, dans le long terme, dans le long terme ça peut plutôt tendance à croître, mais bon, d'une manière qui n'est pas parfaitement régulière, il y a des, des périodes où la valorisation des SCPI peut baisser, bon, Enfin, sauf accident dans la conjoncture immobilière, donc accident rarissime, comme il y a vu au début des années 90, euh, la, la tendance est plutôt à, à augmenter la valeur des parts. Euh, cette valeur est constatée par expertise une fois par an, autrement dit, entre deux dates de, de, séparées de, de un an, euh, bien, euh, la, la valeur des parts que l'on a, a pas, ne bouge pas. Euh, tandis que lorsqu'on est porteur de parts, c'est-à-dire d'actions, plus exactement, euh, sur des foncières cotées, la valeur de ces parts fluctue tous les jours, et elle fluctue même toutes les millisecondes. Donc évidemment, si on a besoin, à un moment donné, de vendre un certain nombre de nos actions de foncière cotée, on ne sera pas forcément toujours dans les conditions idéales de prix par rapport à ce qu'on a payé, alors que dans le cas des SCPI, même si c'est un peu moins liquide, là-dessus on n'aura pas de surprise, et on peut donc parfaitement anticiper ce qu'on tirera de la vente. On peut aussi anticiper très bien dans le cas des SIC, des enfin donc des foncières cotés. sauf que l'anticipation, euh, la, la valeur d'anticipation, c'est la journée, puisque euh, d'une journée à l'autre, les cours peuvent, peuvent beaucoup fluctuer, comme, comme toutes les actions. Pour, et comme je vous en ai parlé pour les SCPI, eh bien, les foncières cotés peuvent aussi investir à l'étranger, et je veux dire que les grandes foncières cotées, notamment la plus grande dont je vous parle, donc, qui est Unibail, enfin la plus grande française, si je crois d'ailleurs, et la plus grande du monde, euh, sont en partie fortement, euh, fortement investies à l'étranger. Alors, dernier point qui n'est pas le moins important, c'est la question du rendement. Euh, eh bien, le rendement sur les foncières cotées, et comme d'ailleurs dans le cas des SCPI, euh, dépend assez fortement euh, de la foncière elle-même. Euh, mais on a quand même une moyenne de rendement dans la catégorie euh, qui, dans le long terme, euh, je crois, est de, de 6% ou peut-être peut même plus, sachant qu'il y a un certain nombre de foncières qui ont des rendements nettement plus élevés que ça. Alors, comme il s'agit d'actions cotées en bourse, le rendement est quelque chose qui est quand même assez fluctuant, puisque le rendement, c'est le, le rapport, donc la division entre... Euh, les dividendes, puisque là on est on parle d'action, donc on parle de loyer, on parle de dividendes, le rapport entre les dividendes et le, le cours, euh, autant t, il est clair que si une année le, rendement, le cours est divisé par deux, comme c'était le cas de l'année dernière à cause de la crise du Covid, euh, les loyers versés enfin les dividendes demeurant plus ou moins constant, si on divise le cours par deux, on va avoir un rendement qui va doubler. Donc la notion de rendement n'est pas forcément, euh, dans une SCIC, euh, pour quelqu'un qui est attaché à la question des revenus, n'est pas forcément la vraie mesure, la vraie mesure, enfin, disons que le rendement a son importance, mais il faut euh, introduire une deuxième mesure, qui est quand même la principale, c'est le montant réel des dividendes, puisque... Par nature, ce type de sociétés sont des sociétés qui distribuent des revenus, des euh, enfin, dividendes, vous venez de le voir, qui sont élevés, qui sont euh, en moyenne au-dessus de la moyenne des dividendes de l'ensemble des sociétés de la bourse. Euh, donc ça s'adresse à des investisseurs qui sont d'abord en quête de revenus. Et euh, quand on est en quête de revenus, ce qu'on regarde en premier, c'est évidemment le, la valeur absolue de revenus. La question du rendement est bien sûr à son importance, mais ce qui va intéresser un investisseur en foncière cotée, ça va être par exemple sur telle action d'avoir un dividende qui fera 100 euros par an. Le fait que l'année où l'investit, ce dividende représente un rendement de 6% et que deux ans plus tard, le même dividende représentera un rendement de 9% ou de 4% n'est pas essentiel. Ce qui est important, c'est que dans la durée, le rendement, il est de tel, de tel niveau en valeur absolue, à peu près, et que en moyenne, ça fait du X% dans la durée. Conclure sur, sur ces, ces solutions d'investissement locatif. Euh, véritablement en passif, ben, là aussi on ne s'embête pas en euh, ce qui si concerne les foncières cotées euh, puisque acheter des actions et les vendre véritablement en matière de, de gestion et d'investissement c'est ce qu'on peut imaginer de plus light il hein, n'y a, a, a pas possibilité de, de choses plus, plus faciles euh, et surtout moins pesantes qu'acheter des actions et les vendre euh, à grâce à une interface de bourse euh, donc un, un compte titre euh, ou un PEA euh, ouvert chez tel ou tel courtier ou, ou, dans, ou dans sa banque, euh, il suffit de passer, de passer un ordre. Vous découvrez cela, ou pas forcément découvrir à 100%, mais peut-être vous avez entendu parler de SCPI ou de foncière côté sans, sans plus savoir de choses que ça, eh bien vous devez vous dire, euh, eh bien, oui eh bien, effectivement on peut faire de l'immobilier de manière euh, beaucoup plus facile et avec beaucoup moins d'efforts, en l'occurrence pas du tout, que, que l'investissement immobilier classique. Et ça mérite bien sûr d'y réfléchir. Et ça a ouvert, et ça continue d'ouvrir en permanence, des perspectives simplificatrices à énormément de personnes qui s'intéressent à l'immobilier que pour sa partie revenu. Alors je ne dis pas que sur la partie plus-value. Euh, ces solutions ne sont pas intéressantes, elles sont, elles sont même très intéressantes, euh, mais là où véritablement elles, elles, elles font une différence fondamentale avec l'immobilier classique, donc en direct, euh, patati et patata, euh, c'est véritablement sur la partie euh, revenu, parce qu'on est totalement sur du, des choses totalement passives, et en plus, euh, une fois qu'on a tenu compte de tout, donc on est sur du net, net d'impôts, euh, c'est performant. Donc maintenant, la, la deuxième catégorie euh, d'investissement, de, bah, euh, immobilier euh, passif, euh, ben c'est celle qui va consister à faire de l'immobilier mais sans faire de locatif. Euh, alors on, a, on, a vu de, on vient de voir les deux façons qui permettent de faire de l'immobilier locatif euh, sans s'enquiquiner soi-même, cest c'est-à-dire en le faisant de manière indirecte. Et bien là, on va faire de, de l'immobilier mais on ne va pas faire de locatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire de l'immobilier sans faire de locatif ben, Ça veut dire deux choses possibles. Euh, la première, elle est hors de cette, de cette vidéo, c'est tout simplement faire le marchand de biens, c'est-à-dire j'achète un, un, un, un bien euh, décoté parce qu'il y a, y, a, y a diverses façons d'amener la valeur ajoutée, j'amène cette valeur ajoutée soit en faisant des travaux, soit en le, soit en le divisant, soit en faisant tout ce que vous voulez, euh, soit en transformant son usage, euh, et puis ben, je, je revendrai plus cher que tout ça m'a coûté, ça c'est le marchand de biens, euh, c'est un métier. Donc pour moi c'est pas vraiment un truc euh, d'investisseur au sens, au, au sens du, du ménage euh, on veut dire classique, c'est-à-dire du, du ménage qui veut placer son argent euh, soit de manière, euh, ben, soit plus ou moins sur des obligations, soit euh, dans l'économie, comme ben, c'est comme le cas avec les, les deux solutions que, que l'on a vues. Euh, donc celui-là on le me met de côté. Il euh, y a une autre solution qui elle rentre tout à fait dans le cadre de la préoccupation de la plupart des, des épargnants et des investisseurs. C'est celle, celle qu'on va voir là. Et cette solution, elle est aussi totalement passive euh, du point de vue donc, de l'engagement euh, en, en termes de, de travail et de soucis euh, de l'investisseur. C'est une solution qui est encore très peu connue, mais qui existe quand même depuis plusieurs années. Euh, ça consiste à travers deux formules de, de collecte de fonds. Euh, de participer au financement d'opérations immobilières, c'est-à-dire de financer un promoteur, enfin de participer au financement d'un promoteur. Alors, il, y a, il y a deux façons, dont, autrement dit, on finance une entreprise. Donc là, clairement, on prend des risques, hein, puisqu'à partir du moment où vous mettez votre argent dans une entreprise, bon, Promoteurs, mis à part les très grands promoteurs, qui sont ou c'est pas des PME, c'est des grandes entreprises, mais la plupart des, des promoteurs, c'est des PME, voire parfois des, des petits PME, même souvent des petits PME. À partir du moment où vous mettez vos pieds dans ce type de structure, vous prenez un risque. Alors, ça ne veut pas dire que ça va vous tomber dessus, mais vous n'avez pas du tout le même degré de sécurité que si vous investissez dans des parts de SCPI, euh, ou dans des, euh, dans des actions euh, de, de foncières cotées c'est clair euh, cela dit, c'est quand même un moyen qui est, inté qui est intéressant à condition d'investir dedans de manière modérée par rapport à l'ensemble de son patrimoine puisque selon les opérations et selon qui les qui les package et qui les distribue euh, vous, avez, euh, vous avez des, des, des rendements nets, ça, ça vous donne un résultat net, euh, donc de, de, de flux d'argent de, de par rapport à ce que vous avez mis, euh, qui dépasse en général 7%, ça peut aller même jusqu'à 10%. Alors là-dessus on applique la fiscalité évidemment, mais enfin, on voit bien qu'on est sur une base qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment importante. Mais euh, le retour le revers de la médaille, je vous le disais, il euh, y, y a trois phrases, c'est qu'on est, qu est sur, quand même sur un niveau de risque qui est un risque d'investisseur et il faut avoir bien, ça, bien être conscient de cela avant d'investir et avoir également et savoir se connaître assez pour savoir que si euh, la, la, la, la mauvaise solution, la mauvaise évolution se produit et qu'au final on perd de l'argent, il faut être capable d'assumer. La responsabilité qu'on a prise par soi-même, c'est-à-dire d'assumer la décision qu'on a prise. Euh, on a décidé d'investir, ça comporte un risque. Si le risque se réalise, eh bien, euh, j'assume, et, euh, et puis voilà, c'est tout. Je suis seul responsable. Quoi que, quoi que je puisse me trouver comme, comme excuse, euh, j'ai pas eu de chance, le promoteur n'a pas été bon, euh, il m'avait pas dit que, etc. Non, tout ça, ça tient pas à la route. On sait à la base qu'il y a un risque, on l'assume, et ensuite, eh bien, si ça se passe bien, on est seul responsable de cette victoire, si ça, se passe mal, si ça se passe mal, on est seul responsable de cette perte. Donc la vidéo est terminée, je vous ai dit ce que j'avais prévu de, de vous livrer comme information sur ce thème des revenus immobiliers réellement passifs. Et vous trouverez euh, en, euh, dans le pdf qui est par le premier lien sous la vidéo donc en cliquant sur le plus PDS majuscule sous la vidéo euh, vous trouverez euh, bah, le pdf, le, le lien vous amène à un pdf qui reprend les différentes informations de cette vidéo et en particulier qui vous parle également de l'investissement en nu propriété donc voilà ce que je voulais vous dire pour, pour aujourd'hui bien évidemment, pouce bleu sinon on n'est plus copains commentez Partagez, c'est très, très, très important. Et puis, bah, abonnez-vous, parce que bon, les abonnements, euh, euh, c'est toujours bon à prendre. Sur ce, je vous dis à très bientôt.